Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez un endroit où passer des vacances agréables en hiver, quand il fait froid en France et en Belgique, eh bien, vous pouvez penser à Tenerife. Donc, Ténérife, on dit que c'est l'île du printemps éternel. C'est en tout cas euh, certainement un des endroits où on a le meilleur climat euh, au monde. Il euh, n'y a pas beaucoup d'endroits comme ceci. Donc, euh, c'est pas très loin de la France, de la Belgique. Euh, on est encore en Europe, puisqu'on fait partie de l'Espagne. Et surtout, on a des infrastructures euh, vraiment très bien organisées. On a la sécurité. Il n'y a jamais eu d'attentat ici. Donc, euh, on sent vraiment un, une ambiance sereine ici. On peut se promener sans avoir peur de se faire euh, dépouiller. Surtout, il y a une, une douceur de vivre, c'est un endroit vraiment très agréable où vous pouvez euh, passer euh, même tout l'hiver. Je connais beaucoup de personnes qui passent plusieurs mois euh, ici euh, donc et ça leur évite d'avoir de, des frais euh, de chauffage chez eux. Et donc, ils font même des économies de cette manière-là. Donc, euh, c'est un endroit auquel vous devriez songer si vous cherchez, un endroit avec un climat excellent et euh, il y a beaucoup de retraités ici donc beaucoup de gens qui viennent euh, même définitivement vivre ici parce que c'est sûr qu'il y a pas mal d'avantages et si vous faites euh, du trading et eh bien on a ici d'excellentes euh, connexions puisqu'on a la fibre ici donc euh, au niveau technique euh, on a tout ce qu'il faut euh, avec un ordinateur, une tablette, ou même un portable, vous pouvez trader. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour passer une période courte ou longue, en ayant une activité ou pas, parce que fiscalement ça peut être intéressant aussi si vous envisagez de créer une société. Donc il y a certains avantages fiscaux pour certains types de sociétés dans, dans, dans des domaines bien spécifiques. Même si ce n'est pas un paradis fiscal, il y a quand même euh, certains avantages, et on peut même démarrer comme euh, ce qu'on appelle autonomo, donc travailler à son compte, avec au départ euh, donc, des, des taxes assez réduites. Donc c'est surtout euh, un endroit euh, très agréable, euh, et comme je vous dis, bon moi euh, ici je trade euh, essentiellement le matin, parce que... Euh, J'y trouve, euh, trouve les, les marchés euh, plus actifs le matin et puis le restant de la journée, je peux faire euh, autre chose. Si vous cherchez une formation au trading efficace, eh bien, vous avez ici en haut un lien vers ma formation. Vous avez aussi des liens ici en dessous. Et vous pourrez ainsi découvrir euh, comment peut-être euh, avoir une activité rémunératrice tout en passant euh, du bon temps ici à Tenerife. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Et si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube ici et cliquez sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.